Laissez-moi vous présenter les espaces de la Bulac qui sont répartis sur trois étages, la mezzanine, le rez-de-chaussée et le rez-de-jardin. Le rez-de-chaussée est le niveau par lequel vous entrez. Il est dédié à l'étude, ce qui veut dire que vous y trouverez la documentation de niveau licence. C'est également ici que se trouve le kiosque, avec une offre riche de revues et magazines du monde entier. Le rez-de-jardin est le nom de l'étage inférieur, qui est le plus vaste. C'est le niveau recherche avec des titres plus spécialisés. C'est aussi l'étage où vous pourrez retirer les documents demandés en magasin. Au fond du rez-de-jardin, il y a la salle de la réserve, où il est possible de consulter des documents rares, précieux ou anciens. L'étage au-dessus du rez-de-chaussée est la mezzanine. On y trouve l'espace d'auto-formation et l'espace audiovisuel ainsi que des généralités en sciences humaines et sociales.